Comment vendre son bien immobilier en 31 jours, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Gabillon qui va nous expliquer eh bien, les trois éléments euh, importants pour toi lorsque tu fais l'acquisition d'un bien immobilier il va nous révéler ce qu'il recherche et ça va vous intéresser justement vous qui vendez votre bien immobilier de savoir, eh bien, de connaître l'autre côté de la barrière c'est-à-dire qu'est-ce que pense un acquéreur lorsqu'il fait euh, ses recherches pour acquérir un bien immobilier, on se retrouve dans la vidéo Bonjour, Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Lejour de la chaîne YouTube réussirsonimmobilier.fr qui a comme objectif de vous donner les trucs, les astuces pour pouvoir vendre votre bien immobilier sans avoir à utiliser une agence immobilière. Alors Lionel, merci d'avoir accepté mon invitation dans un lieu qui n'est pas euh, très euh, pas assez particulier tant qu'on viendra. Au final, on n'est mais... pas si mal que ça. Bon, on, on est bien, bien installé. Ah, tu vois. On va pouvoir profiter de ce moment justement pour donner euh, bien des conseils aux vendeurs pour qu'ils puissent aussi adapter ce que tu vas dire aujourd'hui à leur euh, ben, stratégie de vente et moi ce qui m'intéresse vu que et je te laisserai te, te présenter mais c'est que tu nous expliques toi lorsque tu fais de l'acquisition immobilière quels sont les trois critères principaux que tu recherches euh, dans un bien immobilier alors si maintenant tu peux te présenter bah écoute, bah déjà, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Lionel Gabillon. Euh, ben, bah je, je suis un particulier, donc je fais pas beaucoup d'immobilier. durant ces dix dernières années, on a acheté trois maisons. Euh, à titre personnel et euh, mais on a essayé, on essaye de ne pas perdre d'argent, en tout cas d'essayer d'en gagner un petit peu à chaque euh, session de maison et donc c'est vrai que je me suis beaucoup interrogé sur euh, ce qui intéressait les gens euh, parce que quand j'achète une maison j'ai toujours l'optique euh, de la revendre derrière, donc il faut que cette maison ben, je puisse la revendre. Donc du coup je me suis interrogé à c'était quoi les critères principaux que les gens recherchent. Ça pour moi c'est quelque chose de très important. Alors là on a hâte de t'entendre. Alors, <rire> bah, déjà pour moi le premier critère et je dirais c'est le critère essentiel, tous les autres euh, peuvent être à négliger si on rate le premier. Le premier critère en fait c'est simple, c'est l'emplacement. Une maison, c'est un emplacement. Un appartement, c'est un emplacement. Donc il faut toujours choisir l'emplacement qui correspond et qui est à la mode, qui est à la demande. Donc vous allez me dire, ouais, mais tu achètes un appartement aujourd'hui, une maison aujourd'hui, l'immobilier peut tourner, ça peut changer. Oui, c'est possible, mais il y a des zones, dans toutes zones, dans toutes territoires français ou étrangers, il y a des zones qui sont stables et qui restent toujours identiques. Donc moi, le premier critère que j'ai, je sélectionne un quartier et je me fais un focus sur ce quartier et je ne sors pas de ce quartier-là. Parce que je sais que demain, ce quartier il est bien. Et demain, il sera toujours bien. Donc la première chose, c'est l'emplacement. Donc l'emplacement, c'est quoi qu'il faut regarder Il faut regarder les transports. Est-ce qu'il y a des transports qui sont autour Pour ne pas être en zone, euh, on parle beaucoup aujourd'hui des déplacements qui coûtent de plus en plus cher. Donc les gens veulent se rapprocher des zones d'activité. Un, hein, l'emplacement. Donc dans l'emplacement, il y a les zones d'activité, les écoles et les commerces. Ça, c'est les trois piliers qui font qu'il y a un bon emplacement. Une fois qu'on a sélectionné l'emplacement, il faut euh, identifier euh, bah, la typologie de sa famille. Moi, par exemple, on est quatre dans la famille, puisque j'ai deux enfants, donc il faut que ce soit une maison qui corresponde à ma typologie de famille. Ce qui veut dire donc qu'il y a 90% de chances que la maison, quand je vais la revendre, je vais la revendre à des gens qui me ressemblent. J'achète une maison aujourd'hui pour ma famille, je vais revendre ma maison pour une famille. Et je ne vais pas revendre la maison pour un couple de, de, de trentenaires, par exemple, parce qu'ils n'auront pas ni les besoins, ni euh, certainement les, les, les finances pour acheter le bien que je suis en train d'acquérir. Donc du coup, je cible une maison pour ma famille, parce que je sais que demain, dans le quartier, je pourrai la revendre. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que, si tu veux, moi, j'ai une, une méthode qui s'appelle vendre sa résidence principale en 31 jours. Et c'est ce que j'explique justement euh, euh, aux propriétaires. Je leur explique, voilà, lorsque vous vendez un bien immobilier, normalement, le premier, euh, la première typologie idéale pour acquérir votre bien immobilier, c'est votre profil. Alors après il faut voir l'évolution comme, comme tu, tu as parlé, l'évolution aussi du quartier, peut-être le, le, le quartier a évolué, je ne sais pas. Mais en tout cas lorsqu'on est euh, vendeur, c'est la, la, la première réaction qu'on doit faire, c'est quels sont les critères de mon bien et les associer à des euh, typologies de personnes. Donc voilà, c est, c est, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors ce qui est intéressant c'est que moi je le vois du côté vendeur, mais toi tu l'as également en tant qu'acquéreur au moment euh, que, de, de tes recherches. Ça c'est vraiment intéressant. Oui, je vais prendre un exemple concret. Moi, dans ma typologie de famille, donc je recherche une maison avec au moins trois chambres donc pour accueillir ma famille. Je, vais pas aller, donc je recherche un, un, un quartier résidentiel. Okay dans ce quartier résidentiel, je ne vais pas aller acheter euh, une maison avec deux chambres, par exemple. Parce que ça ne correspond pas au quartier. Ou peut-être juste un, une maison avec une chambre ou quelque chose de, de petit, ça ne correspond pas au quartier. Donc je vais me retrouver, si je fais cette, entre guillemets, cette erreur, je vais me retrouver dans une situation où quand je vais devoir revendre mon bien, parce que quoi qu'il arrive, je revends de mon bien, parce que notre philosophie, c'est de, de changer tous les 3-4 ans de maison parce qu'on se lasse et on a envie de découvrir autre chose. Je vais me retrouver dans, un, dans, dans une situation où j'ai un bien, mais qui ne correspond pas à la zone. Mm -hmm. Et ça, c'est compliqué, c'est dramatique. Dans ce cas-là, si je veux une maison avec une chambre, eh ben, je, vais me, je vais essayer de chercher une zone qui correspond plus à cette typologie-là. Pour être en phase en phase avec le quartier mmh. il y a, on voit aujourd'hui des, des, des, des maisons qui sont en vente et qui sont pas en phase je vous donne un, un exemple je me, je me rappelle euh, un quartier euh, on va dire euh, donc en, en région toulousaine un quartier moyen okay et j'ai un de mes amis qui, qui, a, qui a la chance d'acheter un terrain donc il paye le terrain très cher parce qu'en en Toulouse c'est quand même très cher et il fait construire donc, sur une zone où ce sont des maisons années 60, années 70 il fait construire une maison d'architecte qui du coûte 1 million d'euros. Donc le mec, il met, mon ami, il met 1 2 million d'euros dans sa construction. Je lui dis, mais t'es un fou. Il me dit, mais écoute, c'est ce que je veux, je veux me faire plaisir. Je lui dis, mais écoute, tu fais plaisir, t'as l'argent, tu le dépenses. Il y en a qui vont gagner des sous parce que toi, tu fais construire ta maison. Donc, tant mieux, vas-y, continue. Mais sache que tu fais une erreur. Et puis, euh, quelques années plus tard, il revend sa maison. Mais du coup, il revend une maison. Alors au départ il la met à 2 millions, parce qu'il se dit, euh, ah mais moi ma maison elle est exceptionnelle, a 400 mètres carrés, donc elle mérite 2 millions. Donc il met 2 millions, mais toutes les maisons autour de lui sont en vente entre 300 et 400 000 euros. Ah, je vais t'arrêter sur ce point-là qui est très important. Parce que le prix est aussi lié au profil de l'acquéreur. Donc les gens qui achètent, qui vont acheter une maison à 1 million d'euros, ont normalement un statut social, ils vont avoir une typologie qui fera que bah, lorsqu'ils vont venir dans le quartier, peut-être qu'ils ne s'y retrouveront pas parce que euh, voilà, la, la, le, le quartier présente euh, un type d'habitant qui ne lui correspond pas. Alors, du coup, il dit bah, « je vais essayer de la vendre moi tout seul ». Donc évidemment, il n'est pas arrivé. Donc il fait appel à des agences spécialisées pour ce genre de biens. Ah, intéressant. Alors, Alors Mais qu'est-ce qui se passe Les agences, hein. elles arrivent Okay donc les agences un peu, un peu prout de proud, tu vois, un peu qui ont des biens, qui, bien, de, des biens, on va dire luxueux, etc., qui ont l'habitude de vendre des biens à, à des hauts revenus comme ça, donc elles ont la clientèle pour, et elles savent vendre. Mais quand elles arrivent dans le quartier, elles se disent, mais je peux pas amener mes clients. Le jour où on a su ça, mais du coup, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'il faut toujours, quand on choisit un bien, être en phase avec son quartier. C'est-à-dire, si le quartier, le, la zone aux alentours, c'est des maisons entre 200-300 ou des appartements qui se vendent aux, aux alentours de 100 000 euros, eh bien, il faut que le nôtre, il soit dans cette zone-là. Mm -hmm. Sinon, on va se retrouver avec, un, moulin, avec un, un mouton à cinq pattes, et là, on rentre dans la complexité. Alors, alors est-ce que euh, tu sais ce que... Euh, alors, je, je vais rebondir sur ton cas, parce qu'il est intéressant pour euh, le côté vendeur. Mm. Qu'est-ce qu est qu'il a appliqué pour pallier à son problème Est-ce qu'il l'a vendu au, au final, sa maison Non, il ne l'a pas vendu. il l'a bradé. D'accord, mais enfin, alors il l'a bradé, mais pour être plus logique, par rapport au prix du marché, est-ce qu'il l'a vendu au prix du marché de son quartier, du coup Parce que quand tu dis bradé, mais en vérité, il l'a vendu au prix que se vendent les maisons dans, dans son quartier ou pas Il l'a vendu toujours... En fait, le problème, c'est que arrive un moment, quand on est mal guidé, quand on est mal orienté, on subit des pressions. Ok des sub... ben, Il a subi des pressions des agences immobilières. Les agences immobilières, qu'est-ce qu'ils ont dit Ah mais monsieur, votre maison, oui elle est belle, elle est belle. Oui, elle est exceptionnelle, mais elle n'est pas dans le quartier. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Les agences immobilières ne travaillaient pas, cette maison-là. Puisque pour elles, ça ne correspondait pas. Il y avait une erreur entre le prix okay, et la réalité du marché. Donc okay. qu'est-ce qu'ont fait les agences au fur et à mesure du temps Eh ben elles ont fait diminuer le prix, par ouais. un travail c est, c est la un travail à long terme, mm -hmm. par un travail euh, d'usure, par un travail. Eh ben, du coup, jusqu'à ce que. Il baisse son prix et que la maison soit à un tel niveau Évidemment, le rapport entre le prix et euh, ce qu'on offre était euh, imbattable. Voilà, et, euh, ça, ça, ça donc c'est Mais lui, il a dû accepter la situation, c'est ce que j'explique euh, donc aux, aux personnes que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, on va être rattrapé par le marché. C'est ça. Quoi qui se passe alors même si moi j'apporte des solutions qui permettent d'élargir et ne pas se contenter des acquéreurs euh, locaux, on va se retrouver quand même dans une logique et cette logique tu l'as apportée. Donc toi lorsque tu achètes ton bien pour revenir, si je peux euh, me permettre sur les, les trois critères qui pour toi sont importants, donc euh, on était sur la, la, la, la géographie. Oui. Ensuite on avait sur la typologie du bien qui est lié à la structure de ta famille. C'est ça. Et le troisième point, ce serait quoi le Troisième critère, c'est le prix. Hmm. Pourquoi le prix Puisque j'ai dans l'optique de revendre la maison. Oui. Ok J'ai dans l'optique de revendre ma maison. Si je, je fais mon étude de marché de la zone, je m'aperçois que les prix de revente des maisons sont aux alentours de 300 000 euros. Il faut que moi, je puisse acheter une maison inférieure à ce prix-là. Pourquoi inférieure à ce prix-là Parce que derrière, moi, quand je vais acheter la maison, je vais, je vais avoir les frais de notaire. Mm -hmm. Sur 300 000 euros, on parle de 25 000 euros. Donc ça veut dire que si j'achète une maison à 300 000 euros au prix du marché... Elle ne va me pas me coûter 300, elle va me coûter 300 plus 25 000 euros de frais de notaire. Mmh. Et si moi, dans 3 ans, je la revends au prix du marché à 300 000 euros, j'ai perdu 25 000 euros. Mais alors, ça c'est le côté acquéreur. Et ouais. Mais moi, je défends le vendeur. Exactement. Donc, mon objectif, c'est justement d'apporter en face de tes attentes les attributs du bien immobilier, donc ses points forts et ses bénéfices qui feront que toi, si ton budget malgré tout est de 300 000 euros, que tu acceptes mmh. de pouvoir acquérir et si le bien correspond à tous tes critères tu, tu vas tu vas normalement acquérir oui mais dans la mesure où le bien m'est bien présenté voilà. dans la mesure où on m'a dit ah mais ce bien là c'est une affaire et que moi je vais pouvoir me transporter dans cette maison là et et voir les avantages que j'ai mmh. et dans ce cas là on perd toute rationalité du prix on est d'accord mais si on m'amène dans une maison je te regarde écoutez bien ce que dit alors oui. je, je vais Attends, pas... tu sais pas, peut-être que je veux dire des conneries. aussi. Non, bien... non, non, non, mais c'est super important, c'est super important parce que c'est toujours ce que, ce que j'explique. C'est que si on s'est présenté un bien immobilier, ou même peut-être que n'importe quel produit, hein, là on est sur du bien immobilier, mais du moment qu'on s'est rapproché, c'est qu'on met en phase les attentes fortes d'un acquéreur, en phase des points forts d'un produit, et surtout non pas le point fort mais le bénéfice, alors effectivement le prix ne devient plus un élément, un critère principal Parce que là ce qu'on va voir c'est notre avenir, c'est notre bien-être, c'est ce qu'on va vivre les années qui viennent mmh. et c'est plus important encore que le prix. Même si on s'était dit je vais essayer d'acquérir à 280, non mais là la maison me correspond, je, je, je, je mets les 300. Quoi qu'il arrive quand on fait un achat immobilier, il y a toujours une notion d'achat de cœur on va quand même transporter sa famille, on va mettre sa famille dans cette maison-là. Donc il y a quand même un achat de cœur, c'est un achat de famille. C'est-à-dire qu'il faut que son épouse soit en adéquation. Il faut même que les enfants donnent leur aval, ben, non, on, même s'ils n'ont on, on pas... Demande, on demande, on la vie des enfants. De... Ben oui, parce qu'ils vont y vivre aussi dans cette maison. Mm. Donc il faut que l'harmonie s'y prête. Okay si derrière, on a une maison qui correspond aux critères d'harmonie, de bien-être de tout le monde, et qu'en plus, on a réussi à nous transporter dans cette maison-là, et pas simplement... Le pire, alors moi je me régale, c'est-à-dire quand je visite une maison et que j'ai un vendeur qui vient me voir et qui me fait une visite technique, ce que j'appelle une visite, oui, alors là, la cuisine, bah, oui, je peux le voir. Là, la salle de bain, oui, je peux le voir aussi. Trois chambres, ah ouais, c'est vrai que je ne savais pas compter jusqu'à trois. Et je me régale parce qu'il me donne pas envie d'acheter sa maison. Mmh. C'est-à-dire que le mec, il doit être, le vendeur, il doit être... Déjà, ce pas son métier, ça se voit. Il n'est pas à l'aise, donc il ne sait pas nous mettre en confiance. Et même lui, n'est pas en confiance. Après, tu parles des agents immobiliers Non, je parle, de, <rire> je parle du vendeur. Le vendeur <rire> qui nous fait une visite technique de sa maison. Mais vous me comprendrez, je pense qu'il y en a beaucoup qui rigolent là, derrière le visite raccant, technique de sa <rire> maison. Tu vois, même, ce que J'ai voulu dire quand tu lui dit ça. Il nous fait <rire> la visite technique. Eh bien, ça veut dire qu'il... Il ne sait pas me transporter. Ouais. Et lui-même ne sait pas il transporter. Il ne sait pas raconter l'histoire. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux intervenir. Là, tu reprends le dessus. Et je peux reprendre le dessus. Et je pourrais lui faire une offre. C'est génial. Qu'il hein. acceptera ou qu'il n'acceptera pas. Mmh. Alors que si quelqu'un il vient me transporter, il me fait rêver dans cette maison-là. Dans ce cas-là, mon cerveau ne fonctionne qui, et plus. Et qui par reste moi. ferme sur son prix que tu dises, Mais même pas, on ne parle, pas, cette on non, parle pas de prix. Au moment, au moment de la présentation du prix, il va bien falloir à un moment donné. Oui, aborder. mais s'il m'a fait rêver, je la veux, la maison. Je veux déjà l'acheter. Donc là, tu fais une proposition. On va négocier, mais je, dans ma tête, en fait, y a, moi, j'ai deux attitudes. Soit j'achète une maison de façon technique, de façon clinique. OK. OK, dans ce cas-là, c'est je veux acheter la maison 300, donc je vais enlever des frais de notaire, donc il faut que ça tombe à 280. OK. OK, là, c'est clinique parce que je tente le coup, ça passe, ça passe pas. OK. Et si ça passe pas, ma foi, c'est pas très grave. Je trouverai, j'irai voir le voisin ou la maison d'à côté, et peut-être que ça marchera. Par contre, si le vendeur réussit à me transporter... Si le vendeur réussit à me faire rêver sur sa maison, là je perds toute rationalité parce qu'en plus, ma famille autour de moi, on se mettra tous à pression pour avoir cette maison. Et donc là, la maison, si le vendeur, il me la met à 300, je dirais 300, et en plus je paierai les frais. Et c'est ça où moi, je, en fait, je lutte... Très important, écoutez ce que dit Lionel, parce que là c'est une clé. Enfin, je, vous le savez, je, dans, dans, dans mes vidéos, j'en parle beaucoup, mais lorsque ça fait des mois, voire des années que vous n'avez pas vendu votre bien immobilier, Posez-vous cette question de Mais est-ce que quand j'ai un visiteur, en espérant qu'il ait le profil, hein, mais que ce visiteur, euh, j'ai pu effectivement le projeter Est-ce que j'ai pu lui permettre de s'imaginer vivre dans ce bien immobilier sans lui raconter ma vie, mais simplement ayant compris bah, tes, tes attentes fortes, avoir pu eh bien, justement rapprocher euh, les, les attributs du bien immobilier par rapport à, à, à ton style de vie C'est ça le plus important. En fait, il y a trois choses qu'il faut surtout pas oublier je voulais les voulais redonner alors, alors, redonne. alors premier, premier critère emplacement. Emplacement. Deuxième critère, je oublié. C'est la structure du bien immobilier voilà. adaptée à ton bien immobilier. Voilà, est-ce qu'il correspond OK, mm -hmm. et évidemment le troisième point, c'est le, le, le prix. prix. Voilà, si Mais tr... en troisième point et c'est ça que je veux bien préciser, ouais. c'est qu'aujourd'hui, la politique d'une vente immobilière est liée principalement au départ du au prix parce que c'est le prix qui fait la sélection. Et, et je me bats là-dessus. Mais alors on me dit souvent, mais comment Frédéric, tu veux vendre sans parler de prix Bah, Tu vends sans parler de prix au départ, mais on va bien y arriver au prix. Mais ce ne sera pas le premier critère, ce ne sera pas le, le critère référent. C'est ça. C'est surtout ce que je recherche, c'est que le prix ne soit, pas, ne soit plus le critère référent. Et en agence immobilière, le prix est le critère ré référent. Oui, à tel point que moi, quand je fais une recherche, mais je me, je, enfin, je, si je recherche une maison à 300, je ne vais pas mettre un critère à 600. Parce que ce serait... Mais je fais, je fais des recherches jusqu'à 400. Parce que je peux très bien tomber sur une maison où le vendeur, ben, il rêve. Et après, à moi d'essayer. Mm -hmm. Mais je ne me limite pas. Je ne me mets pas de, de, de, de, de limite. Euh... Très bien. J'avance je, je, je, un peu plus. Dernière question. Est-ce que tu pourrais me dire, lorsque... Euh... Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça apporte à ta famille quand tu as cette satisfaction Parce que tu, donc tu, tu as fait l'acquisition plusieurs fois d'un bien immobilier. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer Est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce que vous vivez dans la famille au moment Voilà, ça y est, on a pris la décision d'acquérir. On s'est entendu avec le vendeur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la famille Comment vous vivez les choses C'est de l'excitation. Bien sûr, c'est les... de l'excitation. C'est en fait, on a presque l'impression de redémarrer une nouvelle vie. C'est fou, alors que parfois on peut juste changer de quartier, euh, parfois pas aller très loin mais c'est l'excitation d'une nouvelle vie. cest un nouvel environnement, c'est découvrir, découvrir une nouvelle maison. Ouais c'est un nouveau départ et ça c'est quand même quelque chose qui... Je le note. L'excitation d'une nouvelle vie c'est vrai que... Et je, je, je relancerai là-dessus sur les... Parce que moi j'essaie de donner un maximum de contenu euh, aux auditeurs parce que l'intérêt c'est qu'ils puissent recopier. Tu vois, donc ce que tu viens de dire, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Quand vous vendez votre bien, imaginez-vous aussi le côté de l'acquéreur. Parce que tu es inquiet aussi. Tu mais te toujours la question, mais pourquoi ils vend ce bien immobilier Qu'est-ce qu'il fait mmh. Un acquéreur, c'est inquiet. Mais aussi un acquéreur, c'est ce que tu dis, il va rechercher peut-être une nouvelle vie, un nouveau lancement dans sa vie. Et c'est ce qui va faire que vous, vous devez être mmh. aussi, entre parenthèses, malin, c'est pour ça que je parle beaucoup de persuasion, mais euh, ce n'est pas de la manipulation, mais il faut simplement savoir à qui on s'adresse et pour n'importe quel produit sur un marché, on va déjà analyser à qui on va s'adresser. Oui, Donc si la typologie de mon bien immobilier correspond à ton profil de famille, eh bien, je vais associer eh bien, mon, mon discours sur comment je dois parler de mon salon à une personne comme toi, comment je dois parler de mon environnement euh, immédiat à une personne comme toi. Donc pour toi, il faudra que je parle des écoles, il faudra que je parle de la facilité d'aller faire les courses. Bien sûr. Il faudra que je parle Le de... Le médecin. La... Et puis, aussi, penser au couple, se dire bah, ma maison, elle est peut-être bien structurée pour qu'il y ait une partie enfant, une partie parent, pour qu'on ait aussi notre intimité. Enfin, associer, non pas, là c'est la chambre, c'est la suite parentale, mais surtout... Au-delà de la suite parentale, c'est euh, les enfants, ils sont un peu plus éloignés, vous serez tranquille. Mmh. L'argument de, ben, là, c'est la suite parentale qui est éloignée plutôt de la partie des enfants, alors ça peut rassurer ou pas, parce qu'il y a des gens qui veulent rester à côté de leurs enfants, mais il faut réfléchir à quand je présente mon bien immobilier, c'est toujours en liaison avec le bénéfice que va en tirer la personne. Est qu est quoi, quoi que vous fassiez, de toute façon, que ce soit un bien immobilier ou autre chose, votre voiture, liez toujours votre argument à un bénéfice, sinon il ne sert à rien. Vous et, parlez pour faire plaisir. C'est ça. Et il y a un truc qui est super important. Sur ces dix dernières années, j'ai acheté trois maisons, Mm -hmm. donc j'ai aussi revendu trois maisons oui c'est intéressant à chaque fois que j'ai revendu les trois maisons c'est à chaque fois des familles avec deux enfants, j'ai deux enfants c'est des familles avec deux enfants mm -hmm. avec à peu près la même philosophie à peu près la même mentalité c'est à dire que c'était des, des... tu finis par les connaître, c'est comme des membres co de ta famille <rire> C'est-à-dire qu'en fait, bah oui. oui, j'ai pu leur dire, moi, nous on vit comme ça. Voilà, on allait là, c'est pratique, les enfants, ils étaient là, ils pouvaient jouer au calme. Là, et il y avait le jardin, mais ils, ils se projetaient, et puis comment se ressemblaient Ben, bah, tu savais comment leur parler. Bon, naturellement. Ben bah, écoute, c'est vraiment formidable. Écoute, je te remercie vraiment d'avoir pu partager ah ben moi qui suis euh, ravi ce la, moment d'enchevié avec moi de façon très naturelle et très sympathique. Gé c'était génial, c'était génial. Alors, écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette, euh, cette vidéo vous aura servi, vous aura plu. Euh, pour moi, l'important, et vous le savez, c'est que vous puissiez vendre rapidement. J'ai un objectif pour vous, c'est que vous puissiez vendre en 31 jours. Donc, si les informations que je vous donne sur la chaîne vous intéressent, n'oubliez ben, pas, de vous abonner. N'oubliez pas non plus lorsque vous êtes abonné de cliquer sur la petite cloche parce que sinon vous ne serez pas notifié, vous ne serez pas averti lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en place. En tout cas moi ce que je vous souhaite c'est que vous puissiez vendre votre bien immobilier rapidement. Alors soyez des vendeurs stratégiques motivés pour vendre votre bien immobilier dans les semaines qui viennent. A très vite. Bye bye. Ciao.